Salut les rollistes et bienvenue pour RPG A Day 2020 Nous sommes le 3 août et le mot clé du jour est fil ou thread en anglais euh, Le fil d'une campagne, d'une histoire dans le jeu de rôle euh, C'est ce qui nous permet voilà, de, de rester accroché, de voir les choses se développer Que ce soit des, des personnages joueurs ou des personnages non joueurs euh, comme l'histoire les, les choses se développent, se définissent plus, se révèlent apprennent à se confronter et donc se définissent les uns par rapport aux autres. C'est ce qui nous permet voilà, de plonger dans le jeu de rôle, je pense, de la même façon qu'on pourrait plonger dans une série TV ou VOD. C'est vraiment ce qui est un des atouts majeurs, je pense, du jeu de rôle en général, et d'être capable voilà, de, de poursuivre le fil de partie en partie, de, de permettre aux, aux joueurs et aux joueuses de, de découvrir... Euh, l'univers, l'histoire euh, au fur et à mesure euh, qu'on joue, c'est je pense hein, voilà, un des, une des compétences importantes du, du MJ et, et donc c'est vraiment un élément euh, essentiel du jeu de rôle puisque bah, personnellement c'est probablement de là que je retire le plus de plaisir à jouer en campagne lorsqu'on est logique avec soi-même, qu'il qu n'y a pas d'incohérence dans, dans l'histoire et dans l'univers on, on peut vraiment plonger dedans de la même façon qu'on plongerait euh, dans un univers de film, de roman, euh, tout en l'explorant bah, à son rythme, toujours par l'effet du, du rôle que l'on mène, euh, qui permet bah, voilà, de prendre la décisions sur ce qu'on va explorer. Le fil du jeu de rôle, c'est euh, l'atout majeur dans une campagne, et euh, est vraiment un des points à défendre et à démontrer aux gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle ou qui s'y intéressent pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'épanouissement à obtenir euh, d'après le, le fil d'une campagne ou d'un scénario. C'était la troisième étape de notre RPG Day 2020. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à demain. Ciao les Rolistes.